Passons aux étapes de l'explication linéaire. Vous avez sous les yeux un document qui vous montre les trois grandes étapes de cette explication. Vous avez une intro et présentation du texte avec lecture qui rapporte deux points. Vous avez l'explication proprement dite de ce texte qui rapporte 8 points. Et enfin vous avez la réponse à la question de grammaire qui rapporte 2 points. un point, une minute pour faire simple. On vous recommande dans cette petite fiche d'essayer d'utiliser ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir. C'est-à-dire de partir des généralités, pour aller vers l'extrait. Alors en fait, je trouve que cette manière de faire risque de vous induire en erreur. Tout de suite, dès le début de l'année, je préfère vous dire attention, ne perdez pas trois heures à présenter l'auteur, puis présenter l'œuvre, puis présenter le passage. Ce que vous présentez, c'est un passage, c'est un extrait. Donc dès le départ, vous allez, ce que vous allez dire à propos de l'auteur, c'est ce qui a un lien avec le texte que vous êtes en train d'étudier. C'est pas la peine de tout nous raconter, ça sert strictement à rien, on n'est pas là pour réciter des fiches. Wikipédia ou autre. Donc on va par exemple essayer de présenter dans la vie de l'auteur quelque chose qui a un rapport avec le texte qu'on est en train d'étudier. Si je prends la, une, une passante, euh, à une passante de Baudelaire qui raconte une rencontre dans la rue, je peux très bien euh, préciser tout de suite que Baudelaire était un grand promeneur et que ça apparaît dans son œuvre et que ta, ta, ta, ta, ta, On ne va pas perdre trois heures à, à, à raconter toute sa vie. Même si on donne quelques précisions, on essaye, mais on les dissémine dans un discours qui est une présentation du passage. Et, voilà. Et ce passage, on va le lire de manière très expressive. Ça se prépare. Il faut pendant toute l'année lire chacun de vos textes au moins 6 euh, ou 7 fois à voix haute. Si vous ne l'avez pas fait, ça ne va pas s'inventer. Donc toutes les semaines, il faut que vous répétiez ça. Et la problématique, c'était en général un lien avec le, le parcours, pour faire simple. Mais on présente également le mouvement du texte c'est-à-dire les principales étapes qui, euh, qui illustrent euh, ce qu'on a à dire sur le texte. Donc ça, on reprendra dans les détails, mais vous avez donc ici une, une idée assez claire, dans cette fiche, des étapes à respecter. Donc, ayez bien cette fiche sous les yeux et préparez-vous avec cette fiche. L'explication proprement dite porte sur 8 points. Euh, on essaie de faire 8 minutes, c'est court 8 minutes quand on, quand on veut vraiment dire quelque chose de précis. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de plan, mais on, on essaie de suivre le fameux mouvement du texte, c'est-à-dire les fameuses étapes. Et pour, à chaque étape, on donne quelques petites précisions qui reviennent, qui essaient d'illustrer qu notre euh, problématique, c'est-à-dire ce qu'on cherche à démontrer sur le texte. Euh, voilà quelques précisions. Hein, ici, Ne pas être esclave de la linéarité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire phrase par phrase. Hein, on peut très bien prendre un paragraphe, c'est pas la peine d'être complètement linéaire, euh, on n'en est pas là. La démarche euh, est précisée ici, c'est-à-dire que vous devez, quand vous présentez un passage du texte, dire ce que l'auteur cherche à produire chez le lecteur. Vous devez également citer régulièrement le texte et vous appuyer sur des procédés d'écriture. Les transitions, c'est mieux, mais euh, en fait, comme on est à l'oral, vous pouvez euh, simplement annoncer vos différentes parties. L'important, c'est qu'on vous suive et que ce soit très clair. Les erreurs classiques sont ici, la paraphrase. La célébration de l'auteur, ah, c'est merveilleux, c'est bien, il est grand, il est, il est connu, on s'en fiche complètement. Ce qui nous intéresse c'est comment ça fonctionne. Ou alors le, bah, le, le saucissonnage, la litanie, l'érodite, on suit le texte euh, bêtement. Voilà. La conclusion est un moment très important parce que vous revenez, vous faites la synthèse de votre démonstration, c'est-à-dire que vous revenez à l'intérêt principal de l'extrait, vous revenez à votre question. Et alors l'ouverture, je préférerais dire plutôt un lien à propos de ce que l'extrait permet d'introduire. Très généralement, vous pouvez rebondir sur la suite de l'œuvre, si c'est une œuvre intégrale. Sur la thématique ou la problématique là -là à l'œuvre, je vais des problématiques sous vos yeux, euh, le genre qu'on étudie, en quoi cette œuvre est révélatrice de tel genre du roman, par exemple, de la poésie, qu qu'est-ce qu que nous permet de faire une petite, Un petit conseil que je vous donne, c'est plutôt de, de faire des ouvertures qui ne servent strictement à rien sur un autre texte et complètement arbitraire, vous dites oui, ça peut nous rappeler tel autre texte, ah bon, merci, on aimerait savoir pourquoi, on s'en fiche de ça, dites-nous plutôt euh, ce que finalement ce texte montre par rapport au genre où il s'inscrit, par exemple. Euh, nous avons étudié un poème de Baudelaire qui met en scène toute une série de perceptions. Ainsi, la poésie baudelairienne nous permet d'avoir une expérience du monde épaissie, euh, plus riche, parce qu'on accumule différentes sensations. C'est un exemple. Mais on essaie de parler de ce que le genre nous permet. Ça nous permet quoi Ça nous apporte quoi C'est ça que moi j'appelle une ouverture. Par pitié, évitez les liens arbitraires avec quelque chose que vous n'expliquez pas. S'il y a un lien, c'est que qu'il est clair que vous l'expliquez. Voilà, ce sont les étapes principales. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir et de s'entraîner. J'espère que, malgré tout, déjà vous avez une idée assez claire. Voilà, à très bientôt.